Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo des minutes élémentaires et nous allons passer du numéro 2 du tableau périodique des éléments, l'hélium, hein, précédente vidéo, au numéro 10, donc ça fait un grand bond, pour parler du néon. Alors pourquoi passer du 2 au 10 Eh bien tout simplement parce que tout ce qui est rare est cher et tout ce qui est cher passe avant le reste. Compris Bien. Et bah, c'est parti. Après, l'hydrogène et l'hélium qui, à eux deux, composent à peu près 99% de tous les atomes de l'univers, parler du taux d'abondance euh, d'un atome, je trouve que c'est plus très très pertinent. Mais notre élément reste donc quand même dans le top 5. Bref, euh, notre gaz néon, donc découvert en 1898 par deux chimistes britanniques, euh, William Sir, pardon, Sir William euh, Ramsay et Maurice Travers, donc fait partie de la catégorie qu'on appelle les gaz rares. Voilà. Ou gaz nobles. Ça porte les deux. Le néon possède 19 isotopes dont 3 stables. 20NE qui est le plus connu, hein, composé de 10 protons, 10 neutrons, 10 électrons. Le 21NE et le 22NE. Donc 21NE avec 11 neutrons et 22NE avec 12 neutrons. Je je pas comment fonctionne et qu'est-ce que c'est un isotope, vous pouvez aller voir la vidéo précédente pour avoir quelques petites explications. Alors, comme beaucoup de gaz rares, il peut être obtenu, donc euh, industriellement parlant, via le procédé de distillation de gaz de l'air. Pour faire simple, eh ben, on prend le gaz, on le filtre évidemment pour enlever les impuretés, on le refroidit pour le liquifier, D'accord Et puis après ça, eh ben, on applique donc une distillation fractionnée, c'est-à-dire une distillation qui va utiliser deux colonnes et des séparateurs et qui va permettre en fait d'en retirer le dioxygène et tous les autres gaz composant l'air. Et notre néon, eh ben, il peut être trouvé dans la colonne dite de moyenne pression, donc elle tourne de mémoire à peu près dans les 5 barres. Point de vue usage, eh bien, le néon est assez connu pour donner une belle couleur rouge aux lampes dites à décharge. Alors, ouais, les lampes à décharge de couleur blanche, bleue ou autre, euh, ce ne sont pas des néons, ce sont des tubes fluorescents. C'est pas la même chose. C'est un abus de langage. Le néon, lui, il vote communiste. Rouge. Rouge. Un autre usage euh, donc, du gaz néon, depuis là, c'est assez commun avec celui de l'hélium, hein, c'est celui de réfrigérant. Et en plus, il a l'avantage d'être un petit peu moins cher que l'hélium. Donc, ça, voilà. Alors, le gaz néon possède aussi le rapport gaz liquide le plus important des gaz de l'atmosphère. Avec environ 1445 litres de gaz à température ambiante pour 1 litre de gaz liquide. Alors, pour comparaison, hein, une bouteille de, de butane, euh, 1 litre de gaz liquide correspond à à peu près 240 litres. À peu près. Allez vous êtes sympathique, on commence à se connaître, donc vous avez droit à un petit dernier usage un petit peu moins courant, mais quand même relativement important. Les lasers hélium-néon. Ce sont donc des lasers de couleur rouge, utilisés principalement dans tout bon laboratoire d'optique, et qui sont en fait les premiers lasers à gaz qui ont jamais été créés. Petit fait notable du Néon et des autres gaz rares, hein, de manière générale, c'est qu'il est tellement stable eh ben, qu'il ne se mélange avec rien. Mais rien, c'est un peu, un peu le genre gaz xénophobe, tu vois. C est, c est, on se mélange entre nous, mais les autres... Voilà, rien. hyper stable, mais ça reste entre nous. Enfin, comme beaucoup de gaz nobles, il est totalement inodore et incolore. Et comme l'hélium, et eh ben... Euh... Les principaux risques, ça reste quand même la mort par asphyxie, tout simplement, encore une fois, du fait qu'on ne le sente pas. Donc, à manier avec beaucoup de prudence. Voilà, nouvelle vidéo des minutes élémentaires terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu et que le gaz néon vous aura éclairé la journée. Néon éclairé... Ouais, nul, Bon, pas ben, nul. Comme toujours, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, à me laisser un petit message en commentaire, une petite critique, une petite, un petit fait sur le néo. Et surtout, surtout, surtout, surtout, surtout, surtout j'en ai peut-être oublié un, surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo, Hugues.